Mou, ça va, nous, ça va. Nous, c'est le goût. <rire> Est-ce qu'on peut faire des pyramides humaines à partir de personnes roulées en boule Un game avec peignoir. Je vais oublier à quel point il est soyeux. Le peignoir. Oh, mais non, mais le trickster là Encore un trickster Arrêtez de trixter, trickster, trickster parce que. Allez, on gride Gride-moi si tu peux, vas-y. Allez, hop Non Aïe aïe aïe aïe aïe Pas le cul Aïe aïe Ah c'est ça Je comprends pas trop ce que tu fais Bon, ouais alors c'est. aïe a... Je crois que je les soulève. Yes! Oh, ça fait plaisir! Franchement, c'était bien. Bah y'a l'homme qui te bague <rire> au ciel Oh mais l'autre mais pourquoi il est tombé là comme ça direct hein J'espère que cette chemise donne un malus à la discrétion Pas du tout ça donne totalement un bonus regarde je suis imagine chemise totem Moi je suis tueur je passe à côté de ma chemise Je trouve ça genre euh... de ouf tu vois Je dis mais alors attends c'est un totem ensorcelé Ça doit être Noed avec autant de puissance dans le totem Bien sûr, ne mettez pas de puissance dans les gens qui portent des chemises. Ok. Et vous allez finir moteur. Ah, vous l'avez fini, c'est pour ça. Ah yes. Ah, il a... Oh Non Ok. Il a réparateur Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, sale cul, -cul. Mais bon, Non euh... wow <rire> Allez, on va le diagonaliser. <rire> ça, ça va être relou pour toi ça. Ça, ça va être relou pour toi. Non! Oh, presque! Bon, je l'ai un peu tenu. Peut-être un deuxième moteur, peut-être. Non, je l'ai quand même bien tenu. C'est quoi? C est... C est... Arrête! La capote ne t'autorise pas à faire ça sur mon corps. Même, même si. Faut reconnaître cap autorise bien des choses. Et voilà. On n'est plus qu'à un moteur. Ça sent le sel. Face contre terre. Ah voilà. Ah yes Bon. Oh. <rire> Et ton truc qui a servi à. Chihuahua. C'est pas un pays, bien sûr. Ah oui Non, fais pas ça <rire> Il va me récupérer, il me met dans la cave, NON Oh non, bon finissez votre dernier moteur, tu sais quoi. Finissez votre dernier moteur. Oh le sel mon gars, le sel, le, sel. le sel. Bah le tunnel, mais bien sûr il a cédé du côté obscur. c'est le jeu, c'est le jeu. T'es obligé de cédé du obscur. voilà, très bien. Sachant qu'ils ont tous parenté, c'est-à-dire la perte qui indique qui est quoi, dans quelle position, habillé comment, euh, donc dans... voilà. Ils savent tous le positionnement des uns et des autres. Ils savent, ils sachons. En... Regardez, il est là, il est là! <rire> il a moins il va avoir une victime, s'il vous plaît. Légèrement victime. Mais ouais! Mais <rire> regardez! Mais regarde! <rire> oh, magnifique! Oh. Et il va utiliser son ulti? Allez, hop là. Voilà. Mais non Mais arrête Arrête, petit chien Arrête <rire> Mais quel petit chien yes. <rire> Incroyable, incroyable Vas-y, s'il te plaît <rire> je suis méchant de tueur, je fais la cape. Oh, c'est dommage, le tueur a beaucoup de style. Le personnage a vraiment beaucoup de style. C'est dommage que ça se contrebalance par... l'absence de skill. Il avait tout, il avait tout pour briller. Et là, j'ai eu un groupe incroyable. On n'a pas souvent ce type de groupe en plus. Et ce qui a sauvé, vraiment, le truc, c'est parenté. La compétence parenté qui leur a permis de s'organiser les uns par rapport aux autres. Sinon, non, hein. Non Ok. Abonne-toi Avec ton... Ouais, merci, merci, merci beaucoup. Ouais. Allez, viens Allez, allez.